Ça fait deux mois que je me suis pas coupé les cheveux et je peux vous dire que là ça commence à faire vraiment beaucoup. Surtout que là, vous me trouvez beau gosse peut-être, mais en fait c'est juste que je dois sortir dans moins de 5 minutes. Et que du coup bah genre je tourne et ensuite je me casse, genre vraiment très rapidement. Et d'ailleurs, juste pour qu'on se mette en, en clair, hein, le mec est beau gosse peut-être en haut et en bas, mais il a toujours des crocs, voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Sky Defender saison 10. Et ça me fait très plaisir de participer à cette saison parce que c'est quand même une série que je suis depuis que je suis tout petit. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sors la vidéo, en tout cas la saison, en une seule vidéo. Pourquoi Parce que tout simplement, j'ai estimé que ça ne servait à rien de vous sortir 5 vidéos. Je préfère vous en sortir une bien montée, bien condensée, et surtout avec les moments les plus marquants. Attention, juste essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une petite question à la fin, un petit sondage... Parce que cette saison a créé beaucoup de, de, de, de questionnements, en tout cas dans la conversation Discord. Et je pense que votre avis nous importe énormément, et m'importe à moi énormément. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la saison. En tout cas, on va y revenir à la fin de la vidéo, parce que bah, justement, ça se passe à la fin de la vidéo. Dans cette saison, il y aura 5 défenseurs et 8 équipes de 3 attaquants. Oui, c'est la première fois qu'une saison de Sky Defender se passe en équipe. Mais euh, vous allez comprendre pourquoi, ça va être très intéressant. Il y a une nouvelle mécanique de jeu qui est ajoutée. C'est que, pour la première fois dans Sky Fender, il va y avoir des rôles. Un seul rôle est ajouté, le rôle du voleur. Le voleur fait partie de l'équipe des attaquants, mais en fait, il a un seul but, c'est de tuer un défenseur afin de prendre sa place. Il a donc le droit de trahir ses coéquipiers attaquants avant même qu'ils soient transformés. Le but, justement, c'est qu'il arrive à tuer des défenseurs. Si tous les défenseurs meurent avant que les voleurs puissent avoir volé, et bien les voleurs meurent instantanément. Leur but du jeu, c'est vraiment de gagner en tant que défenseur en volant un défenseur. Il y a aussi un petit ajout qui est très important dans cette partie, c'est qu'en en fait, il y a une barre de protection qui a été ajoutée à la bannière. C'est lorsque les défenseurs se barrent du château. Les attaquants qui sont présents dans le château peuvent essayer de crocheter la bannière Ça met 1 minute 30 à peu près Et les défenseurs bien évidemment sont avertis C'est pour éviter que les défenseurs se barrent à 1500 blocs Et que nous on soit là comme ça devant la, la bannière Et qu'on attende comme ça très gentiment En mode bah du coup on est obligé d'attendre tous les défenseurs Afin de détruire cette bannière c'est vraiment chiant Pour cette saison je serai attaquant En équipe avec Fatou que vous connaissez Et bien évidemment Frigiel Une équipe qui est sur le papier assez forte Et c'est pourquoi nous avons décidé de tenter une stratégie toute particulière Je vous laisse avec la vidéo je me dis que dans la vie, il faut tenter des choses, et oui. que si on oh tente ouais, pas, ouais. ça sert à rien de vivre. Moi, je suis partant pour qu'on y aille assez tôt. Parce oui. que, parce que je, je me dis que plus tôt t'y vas, euh, plus tôt t'en ressors. Et tout ouais. simplement, plus tôt ils vont être surpris, plus tôt ils vont être désorganisés, moins ils ont le temps de préparer non, des choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, voilà. il y a quand même le, mais... le voleur qui va peut-être faire des bêtises, du coup. Mais... C'est vrai, mais je pense qu'il va pas agir tout de suite. Mais voilà. le voleur, il a pas trop intérêt à tuer ses alliés. Euh... Il a plutôt intérêt à tuer les défenseurs, tu vois. Genre si vous êtes voleur vous allez nous tuer dans les caves là enfin, moi pour moi c'est pas bah non, bah non Bah non bah non bah non bah non bah non, ah, non, non, non bah non bah non jamais moi je vais bah attendre ouais. la fin En vrai je sais pas si j'ai envie d'être voleur tu vois c'est assez euh... En fait Moi je pense que j'ai pas envie, j'ai vraiment envie d'attaquer, j'ai pas envie d'être en défense Bah écoutez bonjour à tous, je fais un commentaire pour un record qui ne sortira jamais En fait je me sentirai vachement con si vous voyez ce record parce que du coup il sera sorti quoi Mais j'espère que vous passez une très très bonne journée et que euh, vous avez passé euh, de très bonnes fêtes d'Halloween D'ailleurs Halloween euh faites la. Là... Sous-côté de tous J'adore Halloween Juste bah, malheureusement en France on la fête pas assez bien Pour que ce soit vraiment plaisant de la fêter Ouais c'est vrai je suis d'accord Aïe Chef Chef Oh le giga karma Instant Je suis grave fan des sky def Juste euh, je n'ai jamais gagné sky J'aime trop tenter des choses et tout Genre ça me fait trop kiffer On va essayer d'aller vraiment très vite Et 3 Faut qu'on soit en haut Alors qu'on trouve Mesdames et messieurs nos premiers diamants Oh, encore du diamant, là j'ai pas vu. Ce sera un filon de 2. Oh non, 5 peut-être Oui, 5, 5, 5, ça fait plaisir. On va peut-être pouvoir crafter l'enchant assez rapidement, hein. ça c'est cool. Sachant que plus tôt on remonte, mieux ce sera pour surprendre les défenseurs qui s'attendront peut-être pas à nous voir. Et moins ils s'attendent à nous voir, plus on a de chance de les surprendre. Surtout qu'on a une team de défenseurs qui est assez forte. Et je pense qu'il va falloir jouer euh, la carte de la surprise, pour pouvoir euh, les tuer. Est-ce que si vous jouez un Skydev, vous êtes plus team défense ou team attaque c'est sûr que je n'aurai d'ailleurs jamais la réponse, parce que, bien évidemment, cette vidéo ne sortira jamais. Sauf si je fais une game incroyable. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ma game, est vraiment le coup d'être postée, hein, sachez sachez. Euh, et que du coup, euh, ça mérite de lâcher son abonnement, son like, son commentaire, bref. En tout cas, on a la chance, parce qu'on a la table d'Enchant assez rapidement. Alors qu'on arrive à la fin de ce premier jour d'épisode, hein, la fin du jour 1, dans 30 secondes. J'espère que cet épisode vous aura plu, je suis désolé, mon commentaire est assez éclaté, mais parce que je pars du principe que cette vidéo ne sera jamais postée. Voilà, allez Salut tout le monde Et annonce des rôles. Je suis voleur, je suis la nouveauté de cette saison, mon objectif. Et de tuer un défenseur afin de prendre sa place. Et après, tuer tous les autres attaquants. Je vous avoue que je voulais pas trop être ce rôle parce que j'avais vraiment envie d'attaquer. Là, il va falloir que je joue sur deux tableaux. Ça va être compliqué. Surtout que c'est la première fois que le voleur est mis dans une saison ou même dans une partie. C'est la première fois que le rôle apparaît. Donc, on va voir comment ça se passe. On croise fortement les doigts. En vrai, je vous jure, je suis deg. Je vous jure, la putain de Madaron, je suis deg. Je suis trop trop deg que Ça merde d'être voleur. Je veux trop pas être voleur. Comment je vais faire En plus, du coup, ma strat. D'aller attaquer tout, bah elle marche pas parce que du coup, genre, mon objectif c'est de trahir le plus tard possible quoi. Allo ouais. Wesh Ah bah, on est au même endroit, bro. Bon, je suppose que t'es bon. pas voleur, hein. Euh. Bah, ouais, non, parce que c'est toi. Bah, ok, non, c'est Frigel en fait. Moi, j'ai 100% confiance en toi, mon bro. T'es pas oui. voleur C'est Frigel. Non, je ne suis pas voleur. Ok, c'est Frigel. Bon. Si Frigel me dit l'inverse, bah, sache que c'est moi. Je ne sais pas, t'es psychanalyser Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, du coup, je sais pas. Bah, essaye pas de me psychanalyser parce que t'arriveras jamais. Je suis voleur, je suis pas voleur, je suis voleur, je suis pas voleur, je suis voleur, je suis pas voleur, je suis voleur, je suis pas voleur. T'as eu un accent plus élevé sur le jeu je suis voleur donc je pense que t'es voleur. Oh le bâtard Je me suis fait démasquer. Eh oui mon gars, en fait je suis Fabien Lucas. Mais mettez-le boss hein moi la queue Non c'est extrême de ouf là Bah je t'apprécie genre Mais j'apprécie également. Ah Ok Sinon je suis full moi je peux remonter hein Bien reçu. Voilà. Bisous mec Salut 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil Un gros soleil. soleil Aïe Aïe Ouais, je m'as donné un coup d'épée Non je te donne un coup de poing de sec par contre descends toi hein. Allez ça va finir l'épisode 2 Oh la la la la la la. Oh la la la la la la la. Par contre ça s'arrache. Ça s'arrache vraiment hein. hein. Ouais ça s'arrache. Hein. J'ai envie d'aller tout remonter tout de suite genre. Par contre, trouve ton diamant là, t'es chiant, genre. Enfin, ouais, bah, même moi je me trouve chiant donc. Euh... <rire> t'es relou, genre. Dormitif. On a le droit, eh Mais wesh. On voit quand les défenseurs sont de retour Non, non, non, non, non, non. Et crochetable, c'est dire que les défenseurs sont pas dans la base. Tu fais quoi derrière moi, Bichard Tu vas te un peu proche là. Bah, je vais te donner un coup et après tu vas voir <rire> mes tuer alors que j'ai rien fait. Non, calme Quoi Ah, <rire> oh, c'est free, c'est bon. Voilà, une voix au fond. Je crois que c'est S'il si c'est pas Frié, on va juste mourir Si si si si Ah c'est Frigiel C'est ah, ce as que je lui ai dit Je vais jouer à la psychologie tu vois moi, est-ce que tu me crois quand je sais que je suis pas le voleur Je sais pas mais je te dis que je suis pas le voleur en tout cas Ok bah, bah moi je prends la... bah, voilà. Après, bah, Voilà. je pense que si tu l'étais tu me le dirais pas donc de toute manière <rire> Dis voilà <que> <rire> <rire> Je suis pas sûr, <rire> okay, je suis pas mec, sûr. Mec, <rire> ok les gars je suis volé, j'ai <rire> même pas besoin de dire voilà c'est juste vrai quoi Bah <rire> <rire> les gars les gars les gars les gars je vais être très auté avec vous, je suis pas voleur voilà. Ok. Mais si je l'étais, bah je vous l'aurais pas dit. Mais je vais je être honnête avec vous. Ah mais non, mais il faut que je fasse un bouquin. Oui Sam. Je vais mettre du protection dessus. T'as dit quoi Un bouquin protection. Euh pour.. Bah pour mon plastron Non mais je parle à mon frère au téléphone les gars. <rire> <Allô> <rire> très bien, très bien. Elle me colle pas trop euh, physiquement derrière là, j'ai l'impression que.. Je vais me sauter à chaque fois là. Ah, mais il va falloir qu'on joue en équipe un minimum quand même. Bah, je pense, oui. Si le voleur m'entend <rire> <rire> Il faut qu'on joue en équipe <rire> C'est jamais s'il si m'a pas entendu. Bon, ok, si je trouve du diamant là dans les 10 prochains blocs, j'offre le snap de ma soeur à Bichard. Quoi à 5 6... ans à 6 ans 7... Non, les ans 7 ans Oh, diamant, ouais. diamant Diamant Diamant Diamant non, non. non. Je te promets, je viens de trouver deux diamants, mec! Je viens de trouver deux diamants, à la vie de ma mère, mec! Il les avait gardés dans son inventaire exprès pour le snap de ta soeur. <rire> euh, en vrai, moi je suis chaud pour remonter quand même. Oui, oui, oui, là on va, on va se casser. Si on monte tard, euh, ça va être chaud. J'en ai marre là, j'en ai marre. Je viens à la table et on remonte. En fait, on peut remonter? Ouais, je sais pas, j'ai fabriqué deux What casques protection 2. Euh, ouais, mon gars. Euh, attends, je prends juste l'enclim. Vas-y, bah je remonte alors. Notre partie gaming est terminée et nous allons maintenant monter au château des défenseurs. Notre objectif est simple, attaquer le plus tôt possible parce qu'ils ne seront tout simplement pas prêts à nous attendre. Et si les défenseurs ne sont pas prêts, c'est une potentielle attaque réussite pour nous et pour moi surtout qui suis voleur. défenseurs sont de retour. Ils font des les retours de la gueule, mais... Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui montent. Oui. Courez ouais. C'est les défenseurs. C'est bon, bon. Courez, courez pour l'instant. Ici Ah, est... ah est, oui, si, oui, si, il nous fight Il a pris une flèche. Il y a des mecs qui sont montés, il nous fait nous, ok. Bah oui, oui. On Va tirer deux flèches. Courez, courez, hein, vous arrêtez pas. Les amis, je pense que je suis peine perdue. Merde. Si, si. On connaît le beachbishes Bich bich C'est bich, bich bich. moi. Yeah. Hop. Je me suis cassé la gueule. Inno est mort, c'était euh, un attaque. Là où À ah. droite. Ils sont là. Dégage, dégâts, dégages, dégâts, Ici. On va on peut monter là hein. Là là, on monte. T'es toujours là pas Oui là. Mais en fait il y a plein de gens codés. côté euh, que... Il y a quelqu'un à côté Non, non. Non, il y a quelqu'un côté. Je sais il y a ouais, il y a mec, ouais. mais il a aucun intérêt de tuer en fait. Regarde, je ah, y a des blocs, là. <rire> C'est Je si <rire> vraiment Sifano. <rire> Ouais, je sais j'y vais. level, j'ai maté 4 mois. Faut qu'on fasse peut-être de level. Ouais, mais s'il y a des gens OK, c'est descendu. Ouais Euh comment faire Je sais pas, il reste groupé, c'est chiant. Ouais. Non non ils... oui, ils sont descendus là bas. Mais venez, non, c'est là. Là, on se cache dedans là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont contre le bord, là t'en as un à gauche. Ok, mine. enterrer là. Fais gaffe, ils sont vraiment là où t'es. Hein, ils sont vraiment là où t'es. Tu as des sneakers. Là, ici y a Fatou là-dedans. Après le les deux autres sont devant. Gap, il, il, il est, est. est à côté, il est pas loin. Bonjour, de c'est Ça va, les gars Ça bloque de toi. Il est chaud, hein. Ouais, on a eu chaud. Euh, Tu sais que j'ai très chaud parce que je suis descendu le dernier, du coup ils m'ont suivi. J'ai l'ai descendre descendu en même temps que moi, du coup je pensais qu'il allait mieux Non, mm. non, non, non, non, non, non, justement. Je me suis dit vas-y, on se protège. Temps, on descendu, lui, hein. lui, lui. Monde, il était bien descendu, oui. Je me demande s'il faudrait pas euh, tuer Sif mm. Non. En On va devrait, il peut prendre l'aggro sur nous, enfin... Si oui, prend ont oui. l'aggro oui. sur nous, ils on... peuvent se rendre sur lui en peu. On aurait chopé ses pommes, pourquoi pas, tu vois. T'es secondes j'ai vu quelqu'un là-haut. Il dit me C'est un skin marrant Ouais ouais. Ils sont dans le sol hein, donc il doit être au dernier étage le me disais. en vrai Ouais il est là en vrai je fais ça Donc là on peut aller sur le bannière. En fait il faut qu'il soit là Je t'ai possible. Il passe par là tout le temps Là Vous voyez les, les trappes là mais c'est pour ça qu'on se met là, et c'est ce, ce que tu m'avais essayé de me faire comprendre. On va les faire tomber, on est d'accord. Ah, J'ai trop hâte de voir qu'il vous deux va changer d'équipe en faisant un kill quoi. Bah en fait si ça peut en faire tomber un, c'est déjà ça quoi. Ouais. en vrai, pour le moment, le de tout ce, ce qu'on a fait, je pense que c'est le plus possible des deux là. Ouais écoute, non. Sans vergogne. Et c'est vrai que le fait qu'on ait été enfermés tous les deux, ça m'a un peu rassuré de voir que t'as pas non plus tenté le truc. Gros, t'as vu? Bah, bon. c'est pas, bon, pas là. là. Vas-y, vas-y, go, tente. Reste caché, reste caché, reste caché, reste caché. Bah, Moi ouais, aussi. On va essayer, on va voir ce que ça déclenche. Ici, mon objectif est simple. Je ne vais pas avoir le temps de décrocher la bannière. Par contre, mon objectif est de les attirer dans le piège qu'on vient de faire avec Fatou. Si j'arrive à attirer le maximum de défenseurs, ça pourrait peut-être essayer d'en isoler un et pouvoir ainsi essayer d'en tuer, prendre sa place et pouvoir défendre avec les défenseurs. Je n'ai pas prévu d'attaquer tout de suite les attaquants parce que mon équipe, je l'apprécie déjà plutôt bien. Et de deux, je ne pense pas que je pourrais faire un AV5 tout seul. bien que mon niveau soit stratosphérique et que je sois le meilleur joueur français, je pense. D'ailleurs, j'ai une vidéo tuto PVP qui est sortie il y a, il y a quelques années de ça. Euh, N'hésitez pas à aller la voir si tout s'y... Si vous n'êtes pas très bon au pvp pas Bah si, il y a écrit que tu crochettes là Ouais où Et toi il se passe un truc Il y a écrit que tu crochettes Bah vas-y tu crochettes alors hein. Ah Oh, oh il a... merde il y a Il ton truc là oh, vous savez où ils sont J'ai absolument aucune idée. Là là là, là, là, là. là, là. Si. Je très bien vu. Tu vas taper mon punch 2 Merci les putain. Putain, chier. Il blessé 5-gap il il est Pardon, pardon, pardon, c'est On a pas ouais, eu 5 compte. gap Bah oui bah c'est chiant. Frigiel, Frigiel, Frigiel, c'est Frigiel le voleur Bah Frigiel le bah, voleur Non j'ai.. Et là, tu je mets pas je, je suis avec vous Le but de gap hein C'est pas tout, fais gaffe y'a tout il va changer de team. du Mais j'étais le kill Non pas ça pas fait ça fait non qu non Alors, Qui voleur C'est bon de... C'était bon. Bichard le voleur cette saison de Sky Defender 10 se termine, c'est la fin, je sais c'est hyper frustrant, ça se termine hyper vite, mais c'était aussi l'objectif de notre attaque, attaquer le plus vite possible pour essayer de les surprendre, et c'est ce qui a réussi à se passer. Je ne pensais pas que le clutch allait passer, pour être honnête. Genre, c'est vraiment un 3v5 qu'on a réalisé. J'ai essayé d'attirer le maximum de défenseurs sur Fatou pour qu'il puisse les pousser. Il y a pas mal d'actions qui sont plutôt jolies à voir. Et je suis plutôt content de notre attaque. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de trahir en tant que défenseur, en tant que voleur. J'ai pas eu le temps de tuer un défenseur. J'étais à un coup contre Frigiel de pouvoir le tuer. Et au début de la vidéo, je vous avais demandé de rester parce que j'avais une question à vous poser. C'est vrai que euh, cette saison, à la fin, il y a eu une grosse discussion... Avec Gil entre autres euh, Et euh, certains autres membres euh, du, De Sky Defender 10 Pour savoir si oui ou non on allait ridou cette saison Je vous avoue que moi j'étais pas forcément pour le ridou Pourquoi Parce que euh, tout simplement ça a changé ça, Vraiment c'était différent d'avoir une saison Où ça se finit très rapidement Et qu'une un, attaque aussi tôt passe En général les attaques tôt ne passent pas Et du coup les, les attaquants qui attaquent hyper tôt Meurent et c'est la fin de leur saison, tu vois. Là, pour une fois, il y a des attaquants, entre autres mon équipe et aussi Sifano, qui n'était pas très loin, qui ont décidé d'attaquer tout de suite, de tenter vraiment de surprendre les défenseurs. Et c'est passé, et c'est pour ça qu'on a décidé de garder cette saison, c'est parce que c'est différent. Et la question que j'ai à vous poser, c'est, est-ce que vous préférez une saison longue, où euh, ce sera un peu plus serré, on aurait du Ridou pour avoir une saison plus serrée, et aussi peut-être découvrir la nouvelle mécanique du mode de jeu, le voleur ou alors, cette saison vous a suffi, vous étiez très content pour une fois qu'un clutch comme ça passe, c'est quand même hyper satisfaisant. Et la frustration que cette saison a créée va vous permettre d'aller voir les games en live qui vont se dérouler pas plus tard que la semaine prochaine. Voilà, c'était un peu la question, la question est un peu fouillée, mais en vrai, euh, je vais essayer de la, de la reformuler dans les commentaires pour que vraiment ce soit vraiment clair pour tout le monde. Est-ce que cette saison valait le coup d'être diffusée pour vous, sachant que il ben, y a quand même un clutch qui passe change des séries qu'on a l'habitude de voir qui durent 9 épisodes et en même temps c'est pas comme si genre il y avait pas d'action, il y a eu de l'action, c'est juste que l'action s'est déroulée très rapidement euh, ou alors est-ce que dans ce cas vous n'êtes pas trop content de cette saison et vous aurez préféré une saison qui dure peut-être un peu plus dans le temps en termes d'épisodes voilà, c'est la question que j'ai à vous poser, est-ce que ça vous fait plaisir ou non N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à créer des petits pavés, je les lirai tous dans tous les cas, parce que votre avis nous intéresse, ça me permettra, moi, à l'avenir, si j'organise un record, peut-être de savoir si je dois le redo ou pas, en fonction de comment s'est passée la saison, parce que, euh, voilà, là c'est un but de kiss, parce que l'équipe de Gil, Hyper et, et Jimmy Boy, étaient encore en cave quand la game s'est finie, du coup, euh, je comprends qu'ils n'étaient pas très contents qu'on que, qu ne redo pas la saison, et que pour eux, ça s'arrête ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo condensée vous aura plu de la saison euh, Sky Defender saison Sky 10. Je crois que c'est la dernière saison qui va se passer de Sky Defender, ça me touche beaucoup parce que du coup, j'ai pas gagné, mais c'est tout comme. <rire> Très bonne soirée d'Halloween, chassez bien vos bonbons si vous chassez encore des bonbons, déguisez-vous. Halloween est une fête un peu trop sous-cotée en France, malheureusement, j'aimerais trop qu'on fête ça tellement plus, genre, genre que les gens se déguisent vraiment, qu'il y ait vraiment des grosses soirées d'Halloween qui s'organisent. D'ailleurs, moi pour ma part, j'ai fait une soirée d'Halloween avec ma fac. Je vous montre un petit peu mon costume ici. Sur ce les frérots, je vous laisse Gros bisous à vous, c'était Bichard, et rendez-vous toute la semaine en stream, et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous